impactantes euh, possibles sur le territoire au niveau de, de l'environnement, euh, du milieu naturel, mais également euh, des nuisances qu'elle pourrait créer euh, sur, euh, auprès des habitants. Et on apporte à nouveau de la connaissance, de la pédagogie et pourquoi ça serait bien de ne pas euh, passer à cette période-là, à cet endroit-là. On a les a formés gratuitement à reconnaître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 d'un championnat du monde sur une épreuve de, de, de parapente. C'est fabuleux. Donc, nous, on, pour nous, c'est une vraie réussite. On a financé euh, des, des panneaux et, et des aménagements d'aires de décollage et d'atterrissage euh, pour les, euh, les, les pratiquants, de manière à ce que eux, ils trouvent aussi un intérêt euh, du coup, c'est vraiment de l'aspect financier. On a apporté des finances sur ces, euh, sur ces aménagements pour l'amélioration du site euh, de ces sites là. Donc, on a mis des beaux panneaux en disant alors là, on avait tous les, les aspects euh, pratiques Hein, l'aire de décollage est là, l'aire d'atterrissage est là. Euh, voilà, euh, avec toutes les informations qu'apportaient qu les, euh, les clubs. Et puis, euh, sur, un, sur le, le verso du panneau, eh bien, on avait toutes les explications sur les rapaces que l'on pouvait trouver euh, lors du vol qu'on qu allait euh, faire. Voilà. Le parc, euh, euh, on est toujours dans cet état d'esprit là. On,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 Finalement, ils sont dans les airs, ils ne gênent personne, on pourrait dire. Si, à un moment donné, puisque euh, c'est une pratique qui se fait à proximité des falaises, puisque les falaises créent des mouvements ascendants euh, d'air chaud, et donc euh, les, les pratiquants bah, se rapprochent des falaises, oh, puis remontent avec ces courants et peuvent aller encore plus loin. Voilà, des falaises sont connues. Et sur les falaises, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, il y a des, euh, des rapaces euh, protégés qui nichent.